Si on souhaite quitter un montage pour passer à autre chose et le récupérer par la suite, nous allons donc dans enregistrer sous et là nous décidons de l'endroit où nous le sauvegardons. Ici en l'occurrence je vais enregistrer mon montage euh, vidéo sur le bureau. Voilà, je tape le nom, c'est sur bureau, enregistrer. Et du coup je peux quitter le, le montage et pour y revenir par la suite, d'ailleurs on voit ici montage live si on relance le logiciel live et qu'on ne se rappelle pas où est-ce qu'on a enregistré l'élément, en allant dans fichiers récemment ouverts nous voyons ici qu'il y a des éléments qui apparaissent et en cliquant dessus nous récupérons bien notre clip et le début du montage